Le titre de la prédication de ce soir est, Kenny West réprouvé. J'en ai parlé brièvement lors de ma prédication du matin et je n'avais pas toutes les informations et les faits en tête, juste quelques bribes. Et j'ai horreur d'amener un sujet sans avoir fait les recherches nécessaires auparavant. Je m'attendais à ce que vous m'aidiez un peu. Évidemment, c'est après que vous êtes venu. Personne ne voulait m'aider quand j'en avais le plus besoin. Je plaisante. Bref, j'ai fait les recherches et c'est ce sur quoi je vais prêcher. Ce soir, le problème de Kenny West. Et sa prétendue conversion au christianisme Écoutez-moi bien, cela montre l'état spirituel dans lequel se trouve notre pays. Et de nombreuses églises quand ils proclament que c'est une bonne chose. En disant, n'est-ce pas génial, quelle bénédiction et on voit surtout les calvinistes tous ensemble. Pour Kenny West. Non. Des dingos de Kenny voilà ce qu'ils sont. Ils ont perdu les pédales mes amis. D'accord. Vous avez des faux calvinistes genre réformés, Ripster à la mode Surexcité parce que le nouveau pasteur de Kenny est diplômé du collège biblique de John MacArthur. Et ces types ont la mauvaise Bible, le salut de la Seigneurie qui est le mauvais salut. John MacArthur est le plus grand partisan du faux salut de la Seigneurie. Le faux évangile. Il a écrit des livres entiers sur le sujet. Il est l'arche ennemi du vrai salut en Jésus-Christ seul. Il n'utilise pas une Bible King James, c'est un faux prophète. À propos. John MacArthur a dit que l'on pouvait prendre la marque de la bête et quand même être sauvé. John MacArthur a dit que ce n'est pas le sang de Christ qui nous sauve. Le sang de Christ a simplement coulé par terre. Son propre sang n'a aucune valeur. Quand on dit son sang, ça veut dire sa mort. C'est juste un euphémisme pour sa mort. On est lavé dans le sang si on lit d'une Bible King James. Je m'égare. Tous ceux qui s'excitent là-dessus montrent qu'ils n'ont aucun discernement. Et je vais vous montrer les faits ce soir. Soyez juges vous même mes amis. Car il faut que quelqu'un soit là pour exposer cette fraude, cette imposture. Cette soi-disant conversion de Kenny West. Vous me direz, pasteur vous ne connaissez pas son cœur. Comment pouvez-vous voir à l'intérieur de son cœur et savoir s'il est vraiment sauvé Alors il faut savoir une chose. C'est qu'en fait, nous en avons la possibilité. Veuillez vous rendre dans Luc chapitre 6, verset 45. Et voyons s'il est possible de voir ce qui se passe à l'intérieur de son cœur ce soir. En attendant, je vais lire dans Matthieu 12, 34, race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme de bien tire de bonnes choses du trésor de son cœur, mais le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Or, je vous dis que les hommes rendront compte, au jour du jugement, de toute parole vaine qu'ils auront dites. Car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. Regardez Luc 6, 45, l'homme de bien tire de bonnes choses. Du bon trésor de son cœur. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que dit la Bible. Donc oui on peut savoir ce qu'il y a dans le cœur d'un homme en examinant ce qui sort de sa bouche. Car ce qui sort de leur bouche indique ce qu'il y a dans leur cœur. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son cœur et l'homme de bien de bonnes choses. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'accord. Allez en 2 Pierre chapitre 2. La Bible nous met en garde contre des hommes. Qui prétendront être chrétiens sans l'être Qu'ils infiltreront le christianisme. La Bible nous met sans cesse en garde. 2 Pierre chapitre 2 en fait partie. Il est dit au verset 1. Or, comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux enseignants qui introduiront secrètement des hérésies damables, et qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une destruction soudaine. Et plusieurs suivront leur voie pernicieuse et la voie de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Soyez attentifs car là est la clé. Et par convoitise ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. C'est-à-dire par de fausses paroles. Mais depuis longtemps leur jugement ne tarde point et leur perdition ne sommeille point. Allez au verset 14, ayant les yeux pleins d'adultère et qui ne peuvent cesser de pécher. Enjolant des âmes instables, ils ont un cœur exercé à des pratiques cupides. Des enfants maudits, qui, ayant quitté le droit chemin, et se sont égarés, en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aima les, gars. les gages, pardon, de l'injustice. Écoutez. D'après la Bible, quelle est la motivation de ces faux prophètes et infiltrés Il est dit que c'est par convoitise qu'ils trafiqueront de vous. Ils ont un cœur exercé à des pratiques cupides. Ils aiment les gages de l'injustice. Ils font ça pour l'argent. Et c'est exactement ce que nous voyons avec ce menteur diabolique qu'est Kenny West. Pour nous ce soir, Kenny West est un diable de l'enfer. Je n'ai pas dit qu'il l'était, mais bien qu'il l'est toujours aujourd'hui. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Retournons en arrière et commençons par son passé et suivons son histoire jusqu'à récemment, sa soi-disant conversion. En 2006, il a fait la couverture du magazine Rolling Stones avec sur sa tête la couronne d'épines. Et comme titre, la passion de Kenny West. Accélérons jusqu'en 2013, l'année où il sortit un album ayant comme titre Jésus. Ce qui de manière blasphématoire fut une façon de se faire passer pour un autre Jésus, Jésus. Je vais vous lire les paroles du troisième morceau. J'aimerais toutes vous les lire mais je ne peux pas. Parce qu'elles sont tellement mauvaises que je ne peux les lire à haute voix. Beaucoup trop sales. Je vais seulement vous lire ce qui peut être lu en public. Sans. souiller personne. Donc le troisième morceau de son album Yesu sorti en 2013 porte le titre « Je suis un dieu ». Avec un des majuscules, Je suis un dieu ». Laissez-moi vous lire les paroles du titre « Je suis un dieu ». Je suis un dieu, bougez-vous avec mon satané message. Bougez-vous avec ma satanée minage. Sortez la Porsche du satané garage, je suis un dieu. Même si je suis un homme de dieu, ma vie est entre les mains de dieu donc arrêtez de vous jouer de dieu. En gros il dit, tu te moques de moi, tu te moques de dieu, parce que je suis un dieu avec majuscule. Je viens de parler à Jésus et il me dit quoi de neuf Jésus. Je lui dis, bip, je suis tranquille. En train d'empiler ses millions. Je le connais le très haut, mais moi je suis un prêt du très haut. Rendez-vous en Esaïe chapitre 14, verset 12. Nous sommes en train d'analyser le caractère de Kenny West. Vous me dites, ça va. C'était à l'époque. Ne vous inquiétez pas, on va arriver jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas du tout changé. Et je vais vous prouver, par ses propres mots, qu'il n'a pas changé du tout. Toujours le même démon blasphématoire malfaisant. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Je sais qu'il est le Très-Haut mais je suis un Près du Très-Haut. En gros ce qu'il dit, c'est qu'ici il y a Dieu et moi je suis juste là tout près de Dieu. Semblable à lui. Il est Jésus et je suis Jésus et je suis un Dieu aussi. C'est affreux. Esaïe 14, 12 nous dit, comment es-tu tombé du ciel, ô oh, Kenny Non. Non. Je plaisante. En effet, il y a tellement de débats sur l'origine de ce mot en hébreu, non je plaisante bien sûr. Comment es-tu tombé du ciel, ô oh, Lucifer, fils de l'Aurore Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations Car tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la Congrégation, aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. » N'est-ce pas ce qu'il dit, « Je sais que tu es le Très-Haut, mais je suis le Près du Très-Haut. » Cependant tu seras descendu en enfer, aux côtés de l'abîme. Du coup on l'a interrogé sur les paroles de son album. Et sur cette chanson « Je suis un Dieu » et ses paroles quand il s'autoproclame Dieu et un autre Jésus. Un antéchrist en quelque sorte. Voici son explication, quand quelqu'un se ramène et dit qu'il est un Dieu. Tout le monde dit « Pour qui il se prend ?» Je viens de vous dire ce que je crois que je suis un Dieu. C'est ce que je crois être. Un Dieu. Bon, au moins on est fixé. D'accord. Maintenant voici les paroles de ça. Chanson pas d'église dans le désert de Kenny West et de Jésus. Pas d'église dans le désert. Jésus était charpentier, Jésus faisait du rythme. Deva coule le Saint-Esprit. Lève-toi de ton siège et prêche. Qu'est-ce qu'il veut dire par Deva coule le Saint-Esprit ça veut dire que jay une autre saleté de rappeur, s'autoproclame Jéhovah. Il se nomme Jéhovah et donc se proclame Dieu. Et à propos, ce ne sont pas les seuls rappeurs qui se prennent pour Dieu. Vous vous rappelez du vieux rappeur pervers Biza qui a changé son nom en Jésus-Christ. Un autre rappeur minable a changé son nom en porteur de Christ. Avant de se mutiler et de se jeter par une fenêtre possédée par un démon. Ces types sont des fous démoniaques blasphémateurs se prenant pour Dieu. Se prenant pour Jésus, s'appelant Jéhovah ou Jésus et autres noms atroces. Et voilà ce qu'ils disent encore dans cette chanson. On a créé une nouvelle religion. Pas de péché tant qu'on en a la permission. Merveilleux n'est-ce pas Continuons main. Vous voyez le genre de blasphème que ces types proféraient. Sans oublier le fameux livre de Kenny ou le livre de Jésus plutôt. Il faut savoir qu'il n'a pas écrit ce livre personnellement. Or en fait, quelqu'un a publié une partie de la Bible en enlevant toute référence à Dieu et les remplaçant par Kenny ou Jésus. Par exemple, au commencement, Kenny créa le ciel et la terre. Tout l'ensemble couvert de cuir et de papier doré sur le côté comme une Bible. Vous me dites, oui mais il n'a rien à voir avec le livre. D'accord, mais c'est quand même inspiré de son album où il se prend pour Dieu et pour Jésus. C'est de là que vient l'idée. Or on ne voit pas Kenny s'en offusquer, s'énerver. Ce type est bizarre. Mais maintenant il est sauvé. D'après les calvinistes. Il est sauvé apparemment depuis un an à peu près. Il est né de nouveau. Il a fait une déclaration, plus de musique séculaire. Uniquement du gospel. Ce qu'il fait maintenant, c'est d'avoir des cultes dominicaux au lieu de joindre une église locale. De s'asseoir, fermer son clapet et d'apprendre. Au lieu de ça, il a créé sa propre pseudo-église, si on peut l'appeler comme ça. Il a créé un truc nommé « culte dominical », juste une fête sauvage où ils chantent des chansons séculaires. Genre chansons pop. Sauf qu'ils introduisent Jésus et Dieu au milieu des paroles religieuses. Ils chantent « smells like teen spirit » et comme « as you are de nirvana »,« don't speak de no doubt ». J'imagine qu'ils essaient de toucher la jeune génération 90, ce proche de la quarantaine. Du coup ils chantent tous ces hip-hop et ensuite toutes ces anciennes mauvaises chansons crasseuses. Tout en purifiant les paroles. Et voilà leur culte dominico. Cela a duré des mois entiers. Aucune prédication. Pas de Bible. Uniquement des chansons dans le style « Loire ou... C'est juste une fiesta sauvage avec chants et chansons. Voilà leur culte dominical. Depuis l'année. Je vais vous lire un article du Christian Post. Voici maintenant un an que West dirige une Église n'étant ni conventionnelle ni biblique. L'Église de West, appelée culte dominical, est plutôt une extravagance musicale genre baume pour le cœur réservé aux élites. Ça ressemble vraiment à l'Église que Christ a fondée, non. Celle où l'on doit traiter les autres sans avoir aucun égard à leur portefeuille et celle où il est malsain d'avoir plus de considération pour celui qui porte un anneau en or et un vêtement magnifique que pour un pauvre en habit répugnant. Vous rappelez-vous à quel point cela est malsain d'après la Bible Dans le livre de Jacques. Non non. C'est un culte uniquement sur invitation réservée aux élites. Une extravagance musicale pour l'élite hollywoodienne. Parmi ceux qui ont participé aux divers événements, nous avons notamment Brad Pitt. Le genre de type avec qui tu veux louer Dieu le dimanche, Justine Bieber, David Letterman. Katy Perry la lesbienne. Et chance le rappeur. La femme du rappeur West, Kim Kardashian, a appelé l'événement sur invitation une expérience de guérison tout en admettant volontiers sur le plateau de Jimmy KML en avril dernier. Que le culte dominical était la lumière chrétienne. Sans aucune prière, sans aucune prédication. Sans aucune parole, simplement de la musique et c'est juste une sensation. Ça ressemble vraiment à l'évangile, n'est-ce pas Ressemble vraiment au vrai salut, la vraie chrétienté. Vous pouvez en être fier, John MacArthur et compagnie. C'est véritablement ce en quoi il croit nous dit sa femme Kim Kardashian. Notre nouveau saint modèle de vie spirituelle véritablement ce en quoi il croit. Jésus. Et il y a de bonnes ondes positives. Juste pas de prédication. Juste une belle expérience spirituelle, nous dit-elle. Malgré le fait que l'événement soit VIP, il est tout de même possible d'entendre quelques bouts des chansons. Aucune de chance pour nous. Postez chaque semaine sur les réseaux sociaux de nombreux clips de Kim Kardashian. Présente leur fille north -West. Présente leur fille North-West. Sympa le nom. Appelons la Norse pour faire Northwest. Leur fille Northwest en train de danser. Je vais vous dire ce qui me dégoûte sur ce culte dominical. Je vais revenir sur son développement actuel grâce au prédicateur style John MacArthur. Vous voulez savoir la première fois qu'il a mentionné ce terme de service du dimanche car il a commencé cette soi-disante, en quelque sorte quasi-genre d'église, OK. Et il l'appelle service du dimanche. Il mentionnait déjà le service du dimanche en 2012. Voici ce qu'il faut que vous compreniez à propos de Kenny West. Dès le tout début de sa carrière, il a tout le temps parlé de Jésus. Il a tout le temps chanté à propos de Jésus. Il avait une chanson super célèbre, appelée « Jésus marche ». Tous ces chants blasphématoires et stupides à propos de Jésus remontent loin. Les gens. Il prend le nom de Dieu en vain, voilà ce qu'il fait. Et encore quand il prononce le nom de Jésus, ou Dieu. J'y viendrai plus tard. Je vais trop vite. J'ai ici beaucoup de notes, ok. J'ai eu une après-midi affairée. Mais. Écoutez cela. En 2012, à l'époque il parle déjà de service du dimanche. Dans sa chanson, New God Flow. Alors voici les paroles de sa chanson New God Flow. Secoue ce corps, faites ce corps, viens avoir un bon moment avec D.I.E.U. C'est une belle chose, non. Je crois qu'il y a un Dieu au-dessus de moi, je suis simplement le Dieu de tout le reste. Je fais des trous dans tout le reste, New God flow, F à tout le reste. Le vendeur de drogue suprême. Lou. Écris-le en gras. C'est vraiment bon, hein. Des choses selon Dieu ici. À propos du Seigneur. Secoue ce corps. Faites ce corps. C'est un New God Flower, négro. Viens passer un bon moment avec -E. U. Bienvenue au service du dimanche. Est-ce que vous écoutez Donc il parle déjà de service du dimanche, à l'époque dans son New God Flow. Bienvenue au service du dimanche. Et voici la clé, les gens. Ne loupez pas ce verset. Bienvenue au service du dimanche, si vous avez l'espoir qu'un jour, vous nous servirez. Les gens, il prédit déjà. L'année 2019 où il dit, et, eh, viens au service du dimanche, si vous espérez un jour, comme dans sept ans vous savez. 1. 2019. Si vous espérez qu'un jour vous nous servirez. Oui il y a un Dieu au-dessus de moi, mais je suis le Dieu des capitales, de tout le reste. Nous avons le verre dans nos yeux, suivez seulement mon sermon Eric. Moïse n'a-t-il pas fendu l'eau avec une canne Les strip n'ont-ils pas fait une arche quand j'ai fait pleuvoir donc, Dieu a fait pleuvoir sur l'arche de Noé, et Kenny West a fait pleuvoir de l'argent pour les stripteasers, donc il est Dieu. Parce qu'il a fait pleuvoir de l'argent sur des stripteasers. C'est des ordures sales et blasphématoires. Et vous savez, j'aimerais voir l'entrevue où Kenny West dit Arrêtez d'acheter ma vieille musique. Prière de détruire tous ces vieux, cédés maléfiques, prière de ne jamais réécouter ma vieille musique. Non, sûr qu'il apprécie cet argent hebdomadaire de ses saletés. De ses cochonneries. Et les gens, ce sont les choses que je peux lire du pupitre. Gardez cela à l'esprit. Est-ce que Yezi n'a pas été signé par Etchovie Endam Souvenez-vous qui était Echovi. Un quelconque autre artiste dégueu, qui s'appelle lui-même Jéhovah. Ok. Au fait, lui seul s'appelle Jéhovah. Et a couru à Jacob, et fait les nouvelles chaînes de Jésus. Au nom de Jésus, que la chorale dise, je suis en feu, c'est ce que dit Richard Prior. Et vais annihiler quiconque transgresse. Demande à n'importe quel bol de drogue que vous connaissez, ils admiriez. Yes et Jésus lui-même. Alors, voici un article qui était sur vice.com à propos de son nouveau service du dimanche. Maintenant on revient au présent à propos du service du dimanche. Vous vous souvenez comment on l'a évoqué dans sa chanson Nell God Flows, une chanson vraiment selon Dieu, n'est-ce pas Dans un clip de Jimmy Kimmel ceci est de vice.com, Kimmel demande à Kardashian West si au service du dimanche, les gens adorent Kenny ou Dieu. L'auditoire rit, mais la question semblait sincère. Il ne plaisantait pas. Il veut savoir si vous adorez Dieu, ou si vous adorez Kenny. Il y a l'air que Kenny lui-même soit le centre et l'objet de cette adoration. Souvenez-vous que cela n'est pas un site internet chrétien. Ce n'est pas un site internet fondamentaliste baptiste. C'est un site internet like. Vice.com, ce sont eux qui relèvent ceci. Écoutez ce qu'ils disent dans leur article. Kenny était supposé être une tête d'affiche à Coachella, mais les projets furent dissipés quand le festival refusa d'ériger un dôme géant à la gloire du rappeur et de son église. Ils avaient prévu de construire le bâtiment sur une colline pour un service de dimanche de Pâques, il se met sur les hauts lieux apparemment. Il avait une date de prévu pour nous dit-il à sa congrégation. On peut imaginer qu'il ne réfère pas à un cadre de Coachella. Le dimanche matin, les pèlerins de Coachella sortirent jusqu'à la petite montagne verte située à l'extérieur de l'emplacement du festival pour participer à un service pascal à la aisée, en achetant des sweatshirts à 225 dollars affichant « Saint-Esprit » dans une tente d'habits pour l'église. Donc ici il installe à Coachella en Californie ce qui n'est pas très loin, c'est comme à 4 heures, n'est-ce pas vers Palm Springs Ou Indio Donc à 4 heures d'ici dans le désert, il va avoir ce bon vieux service de Pâques, parce qu'il aime le Seigneur, parce qu'il aime la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il est sauvé maintenant. Donc il conteste avec les promoteurs pour se faire bâtir quelques dômes géants, ils finissent par lui bâtir une colline géante. Il va sur la colline, mais en chemin pour aller à la colline, vous vous arrêtez à la boutique de cadeaux. où ils vendent des habits d'église, et c'est un sweatshirt à 225 dollars sur lequel il est écrit le Saint-Esprit. Ah oui, ce gars-là aime vraiment Christ. Non, il aime l'argent, et l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Qui vend un sweatshirt écrit Saint-Esprit pour 225 dollars. Une paire de pantalons à 180 dollars écrit service du dimanche. Il traite le peuple de Dieu comme une marchandise. Voilà tout ce dont il est question et je vous prouverai dans ce sermon que c'est tout ce dont il est question. Continuons. Gardez à l'esprit que je lis toujours l'article de vice.com. Un sweatshirt à 225 dollars écrit « Saint-Esprit » provenant d'une tente d'habits d'église située dans le chemin. Ici encore, Kenny était ironiquement en train d'exemplifier en personne la partie des écritures la plus accablante. Quelques personnes se sont référées à Matthieu 21, 12 et 13 en réponse à des images de la marche. Et Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie. Et les sièges de ceux qui vendaient des colombes, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée la maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ceci est l'article, citant les écritures, réprimandant Kenny West, et les calvinistes sont trop stupides pour en faire autant. Mais je ne dis pas que tous les calvinistes s'y laissent prendre. Je ne dis pas que tous les calvinistes ne sont pas sauvés. Mais je dis que le plus gros et la majorité des calvinistes d'aujourd'hui de sont, ils utilisent une version pervertie de la Bible, libéraux, tatoués ivrognes et négligés, et ces méchants hérétiques libéraux mondains impies démoniaques prêchant le salut par la soumission au Seigneur pour qui l'enfer est grand ouvert. Attention, je suis contre le calvinisme. Je suis totalement contre leur doctrine de la prédestination. Elle est fausse. Elle est ennemie de l'évangélisation. Je ne crois pas qu'ils soient tous non-sauvés car j'ai rencontré quelques calvinistes qui croient le correct évangile et qui ont même une version King James de la Bible. Mais je vous dis une chose, la majorité de cette foule baptiste réformée est une foire ISV qui prêche l'hérésie du salut par la soumission au Seigneur, étant ivrogne et tatoué. Qu'ils aillent se faire voir. Et, j'ai posté sur Facebook, je prêche ce sermon contre Kenny West. Et j'ai eu quelques-uns de ces clowns calvinistes venant dire. Vous êtes si rustre. Pourquoi ne pas lui donner Et voilà ce qu'ils disent, laissons-lui juste un peu de temps pour voir ce qu'il devient. Je suppose qu'ils attendent de le voir persévérer jusqu'à la fin, ou que sais-je. Les gens. Comment peut-il persévérer jusqu'à la fin Il n'a même pas encore commencé. Il faut au moins commencer avant de pouvoir endurer, persévérer. Il n'est même pas sauvé. J'y viendrai. Revenons à l'article. Et, l'article cité Matthieu 21. C'est l'article qui disait, voici le verset qu'il transgresse. En organisant un service du dimanche de Pâques, et ensuite en vendant. Ce, 225 dollars incroyable Ok, revenons à l'article mondain. Il est juste un gars qui joue à l'église, et le public regarde pour s'amuser, pas pour progresser. Le ministère de Kenny n'est vraiment que centré sur Kenny. Le service du dimanche est conçu pour lui. Il est à la fois le chercheur et le racheté. À la fois celui qui a besoin d'être sauvé et celui qui va sauver. C'est l'église d'un seul, avec invitation à regarder, mais jamais à joindre vraiment. Et ceci est un article mondain qui dénonce cette chose pour ce qu'elle est. Ok, voyons les paroles de son nouvel album qui est juste sorti il y a quelques jours. Donc il vient juste de sortir son premier album de gospel, appelé, Jésus est roi. Ok, alors à partir de maintenant il ne fait que de la musique gospel. Alors voyons quelques-unes des merveilleuses paroles de son nouvel album, Jésus est roi, parce qu'il est totalement différent maintenant. Maintenant il est une nouvelle créature en Christ vous savez. Vous ne pouvez pas évoquer ces vieilles paroles. Premièrement, laissez-moi vous lire quelques versets stupides. Et les gens, la raison pour laquelle je lis ceci, c'est que c'est cela qui fait moquerie des choses de Dieu. A cause de ces clowns, la voix de la vérité sera blasphémée. Voici quelques versets de son nouvel album. Fermez le dimanche, tu es mon chic-fila. Fermez le dimanche, tu es mon chic-fila. Tu es mon numéro 1, avec ma limonade. Élève nos fils, entraîne-les dans la foi. Vraiment. Il chante les louanges de chick fil astérisque. Qu'est-ce qu'il essaie de faire Juste d'aspirer tous les idiots républicains néo con Fox News Baptistes qui supportent Trump et prendre leur argent. Voilà ce dont il est question. chick fil -A. Arrêtez ça. Tout le monde sait que Raisin Kings est mieux. C'est ce que disent mes enfants. Je ne mange à aucun d'eux. Je n'aime aucun de ces deux. Je suis un homme de Chipotle. Ne me parlez pas du fait qu'il supporte les PD. Je ne veux rien savoir. Je n'écoute pas. Allez. Donc écoutez ça. Il y a dans l'album une chanson entière qui est dédiée à prendre le nom de Dieu en vain. Ok. Alors voilà le titre de la chanson, sur Dieu. Maintenant regardez, si vous avez mon âge, vous connaissez probablement cette expression, parce que quand j'étais enfant, tout le monde disait cette expression. Et même à l'époque en tant qu'enfant, j'en étais horrifié, et je frissonnais chaque fois que je l'entendais. Mais les gens disaient, sur Dieu. Qui voit de quoi je parle Beaucoup de gens. Oui. Ce que cela veut dire, c'est, je jure devant Dieu. Voilà ce que cela veut dire, ok. Donc vous disiez, non, cela ne s'est pas vraiment produit et vous disiez, sur Dieu. Ou bien des fois vous les entendiez dire. Sur ma mère, sur ma grand-mère, ou sur quoi que ce soit. Mais surtout sur Dieu. Ou Tyler Baker, surtout. Donc j'ai regardé. J'ai regardé cela sur Urban Dictionary. Parce que quelqu'un était un peu sceptique à propos de ce que sur Dieu voulait vraiment dire. Eh bien, j'ai regardé sur Urban Dictionary, il y avait neuf possibilités sur Urban Dictionary, et chacune des neuf disait. Sur Dieu veut dire, je jure devant Dieu. Sur Dieu veut dire, quand quelqu'un dit quelque chose, et quelqu'un ne le croit pas. Alors ils disent sur Dieu pour dire, je le jure par Dieu. Alors tout d'abord, c'est le nom de Dieu en vain, que d'utiliser cette expression. Vous utilisez le nom de Dieu en vain, et vous enfreignez le commandement très clair de Christ, qui est de ne pas faire de serment du tout. Jacques 5, mais avant toute chose, mes frères, ne jurez pas. Ok. Mais écoutez les paroles horribles de la chanson, où il révèle ce qui est vraiment dans son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment être autant favorisé Je répondis, accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Tu aimeras ton prochain, et ne diviseras pas. Je suis un circuit, sur Dieu. Sans mentir, le diable avait mon âme. La vie aura des hauts et des bas. Avant que les grémis n'acquiescent, je portais mon cœur sur ma manche, je ne pouvais me cacher. En 2003, ils m'ont dit de ne pas conduire, j'ai passé mes cheveux à la javel autant de fois que j'aurais pu mourir. Mais sur Dieu, j'ai survécu. Je vous disais à tous depuis 2005. Le plus grand artiste, reposant ou vivant. Sur je sais pas qui, sur Clive, sans blague, sur Dieu. Écoutez ce qu'il dit là, il dit, je suis le plus grand artiste, reposant ou vivant, c'est sur Dieu. Il jure donc par le nom de Dieu, qu'il est le plus grand artiste, mort ou vivant. Totalement un homme nouveau. Super blasphématoire, super orgueilleux, super arrogant et méchant, et qui prend le nom de Dieu en vain. Vous savez, la dernière fois que j'ai vérifié, le psaume 139 dit, tes ennemis prennent ton nom en vain. Je crois me souvenir d'avoir chanté un chant comme ça. Un chant qui est vraiment bien. Et tes ennemis prennent ton nom en vain. Service du dimanche les gens. Et tes ennemis prennent ton nom en vain. L'ouhou. Est-ce que je ne les ai pas. C'est assez. Coupé. Mais écoutez ça, voyons, ici, c'est de 2018. Et ce n'est pas comme s'il si y avait une date qui fut pour lui une expérience de type route de Damas. Comme j'ai dit, il parlait déjà de Jésus depuis longtemps. Donc je ne sais quand il prétend s'être converti, quelque part en 2018 ou 2019, peu importe. Mais écoutez cette citation de 2018, et voyons si elle correspond aux paroles de son album qui est sorti il y a quelques jours. Voici la citation, j'enregistre en Afrique. La musique est la meilleure sur la planète. Je suis le meilleur artiste qui enregistre. Nous, plutôt. Puisque l'esprit me traverse. L'esprit de Fela, l'esprit de Marley, l'esprit de Tupac passe à travers moi. Nous savons qui est le meilleur, nous savons. En 2018. Je suis le meilleur artiste en vie qui enregistre. Oh je ne devrais pas dire je, nous. Car je reçois tous ces esprits errants. Et donc nous savons qui est le meilleur, nous savons. Vous savez, Légion, car nous sommes plusieurs. Et c'est 2018. Vous dites, oh mais cela doit être avant, cela doit être comme au début de 2018. Ça doit être avant qu'il fût sauvé. Ok alors pourquoi il dit encore, je vous dis depuis 2005 que je suis le plus grand artiste vivant. Au lieu de dire, je suis désolé d'avoir fait toutes ces horribles déclarations démoniaques. Et je suis désolé d'avoir été si orgueilleux et arrogant et méchant. Non, c'est, je vous dis depuis 2005 que je suis le meilleur vivant. Et vous savez quoi, je suis le meilleur vivant et cela sur Dieu. Donc, qu'est Dieu pour lui Dieu est quelque chose qu'il utilise pour élever son ego. Dieu est un mot qu'il évoque pour dire qu'il est la meilleure personne sur la planète. C'est ce qui est sur son nouvel album chrétien que des chrétiens insensés idiots vont écouter, et Kenny. Coupez cette nullité et écoutez de vrais hymnes. Écoutez ces saletés, ces méchants. Sans blague, c'est sur Dieu. Il a pourvu des 350. Le fisc veut 50% plus notre dîme. Cette partie est vraie. Mais écoutez ceci. Homme, c'est plus que la moitié de la tarte, je me suis senti sec. C'est sur Dieu. Voilà pourquoi je fais payer de tels prix. Je ne peux pas être ici et danser avec les stars. Non, je ne peux pas laisser ma famille mourir de faim. Je vais durement, c'est sur Dieu. Donc, je suppose que North West et Kim Kardashian vont mourir de faim s'il ne fait pas payer 225 dollars pour un sweatshirt qui a Saint-Esprit écrit dessus. Voilà le nouveau Kenny West, et vous savez quoi, il est Balam le fils de Bozor, il est Kain West. Il est Balam, il est du diable. Il est toujours autant méchant, et impie, et il n'est question que d'argent. De sa propre bouche. Voilà pourquoi je dois faire payer ses prix. Oui, je suis sûr qu'il est à court d'argent. Il fait encore de l'argent avec ses autres chants comme Je suis un dieu et New God Flow et tout ça n'est ce pas. Tous ces merveilleux classiques. Voici d'autres paroles de son nouvel album. Qu'en eût-il été si elle avait fait du jus de pomme Auriez-vous fait ce qu'Adam a fait ou dit, bébé, remets ça sur l'arbre, parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Ou ou ou. Les gens, c'est du blasphème. Savez-vous ce que cela veut dire, le blasphème Le blasphème, c'est quand on prend ce qui est saint, et sacré, et on le piétine, et rabaisse. Et Jésus est mon pote et toutes ses ordures. Non, que son nom soit sanctifié. Et on ne s'amuse pas avec les histoires bibliques. Re, si Eve avait fait du jus de pomme, refaire la Détraqué. Voici un autre verset de la même chanson, que Jésus nous donne de la force. Que Jésus fasse notre bien. Que Jésus nous facilite la vie. Que Jésus nous donne la richesse. Est-ce là ce que la Bible dit Jésus, donne-nous la richesse. Vous savez, la prière que Dieu nous a enseignée dans la Bible, c'est, ne me donne pas de richesse. Il a dit. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. De peur qu'étant rassasié et que je ne te renie et dise, qui est le Seigneur n'est-ce pas ce que dit la Bible Proverbe chapitre 30. Mais si j'essaie de vous amener à Jésus, nous serons appelés des demi-croyants, seulement lus que la moitié d'Éphésiens. Si seulement il savait ce que je sais. Donc il a lu seulement la moitié d'Éphésiens mais mon vieux si ces chrétiens savaient ce que je sais. Tellement savant, hein Je n'étais pas connu jusqu'à ce que je connus le Dieu vrai et vivant Jésus-Christ. Le Dieu vrai et vivant. Oh, et voici mon titre de chanson favori sur son nouvel album chrétien, Utilise cet évangile. Écoutez, les gens disent ce qu'ils ont dans le cœur. Utilise cet évangile. C'est ce qu'il fait, les amis, il utilise l'évangile. Pour sa propre glorification et gain financier. Voici les paroles de cette chanson. Utilise cet évangile pour ta protection. Elle est dure, la route pour le ciel. Je croyais que c'était facile d'aller au ciel. Je croyais que Jésus avait fait ce qui est dur. Je croyais que ce fut une route difficile quand Jésus a pris la croix et l'a portée tout du long depuis Jérusalem jusqu'à Golgotha. Je croyais que c'était ça la route difficile. Je ne savais pas qu'il était si difficile d'être sauvé. Mais ne vous inquiétez pas, car alors qu'il travaillait à ce nouvel album, il a demandé à tous ses collaborateurs, alors qu'il travaillait à son nouvel album, s'abstenir de relations pré vous savez quoi, lorsqu'il travaille avec lui sur l'album comme une forme de jeûne. Donc tous ces diables pervers, affiliés au rappeur. Il dit, et, quand vous travaillez sur cet album, abstenez-vous de fornication, comme un jeûne. Les amis, ce n'est pas du jeûne, c'est la vie, pour le peuple de Dieu. Est-ce que c'est ce que dit la Bible Comme, et, faisons de la musique évangélique ensemble les fornicateurs prostitués. Et les salopes, et les prostituées, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de la musique ensemble Mais, pourriez-vous ne pas être complètement prostitué pour quelques jours, le temps d'enregistrer la chanson Pourriez-vous ne pas être fornicateur pour quelques jours, le temps d'enregistrer la chanson. Non, la Bible dit que si quelqu'un est appelé un frère et est un fornicateur nous ne devrions même pas manger avec cette personne. Et comment pourrions-nous être attelés inégalement avec les incroyants et produire de la musique chrétienne avec la raclure du monde Et ces rappeurs sont la raclure du monde, là, je l'ai dit. Oh, mais quel raciste Ferme-la, insensé Je me fiche qu'il soit blanc comme Eminem. C'est un idiot aussi. Les Beastie Boys sont des idiots aussi. Ça n'a rien à voir avec la couleur de leur peau, c'est la musique. Quel raciste. Et c'est ce Kenny West qui parle des races constamment. Et même son nouvel album chrétien, il pleurniche à propos d'être noir. Pourquoi tu peux oublier le fait que t'es noir Ok. Passe à autre chose. Blanc, rouge, jaune, noir, qui en a quelque chose à faire J'en ai marre, on est en 2019, on est en Amérique, passe à autre chose. Les perdants se cachent derrière ça. Quand ils vivent sur la terre des opportunités où une personne noire peut devenir le président des États-Unis, du moment qu'ils sont à moitié blancs. Mais ce que je dis c'est qu'en 2019 toutes les portes sont ouvertes aux personnes noires, arrête de pleurnicher à propos de ça. Donc, retournons au sermon du dimanche de Kenny. Donc, souvenez-vous ce n'est pas du prêche, pas de parole, pas de prière, juste de la musique. Mais maintenant, il commence à amener un pasteur pour donner des pseudo-prêches. Pas des sermons mais des pseudo-prêches, pour des pseudo-chrétiens. Et donc le pasteur Adam Tyson de l'église biblique Plencerite. Diplômé du séminaire des bâtards, excusez-moi, du séminaire des maîtres. À Santé Clorita en Californie, John MacArthur, connu pour avoir renié le sang du Christ, enseignant que vous pouvez être sauvé et prendre la marque de la bête. A écrit des livres entiers sur le salut par seigneurie, etc. Avocat de l'ISV et de fausses versions, de faux évangiles, de fausses doctrines. Donc je suis allé sur le site du pasteur Adam Tyson parce que Kenny a dit c'est mon pasteur. Je suis sûr qu'il n'use pas la porte de l'église parce qu'il a lui-même son propre truc qui se déroule. Mais il a invité ce pasteur à venir et donner un pseudo-sermon à son concert. Donc je me suis renseigné sur ce pasteur parce que c'est le pasteur de Kenny. N'est-ce pas Et les gens disent il va dans une église qui a une scène doctrine. Ah vraiment Voilà le plan du salut. Je suis allé sur plan du salut sur le site web de ce pasteur Adam Tyson et vous savez, il explique les choses basiques que vous vous attendez à trouver dans un plan du salut. Mais à la fin, le dernier paragraphe dit, vous. En fait c'est là où il dit, voilà ce que tu dois faire pour être sauvé, voilà ce que vous devez faire pour être sauvé. Il dit, l'évangile c'est le dernier paragraphe sur ce que vous devez faire pour être sauvé. L'évangile est une demande sur votre vie. À confesser et à se repentir de ses péchés et se tourner dans la foi vers Christ qui peut vous sauver, la foi véritable est toujours accompagnée par de la repentance. La repentance c'est d'être d'accord avec Dieu que vous êtes plein de péchés, lui confessez vos péchés. Et ensuite faire le choix de vous détourner de vos péchés pour poursuivre Christ qui vous offre la vie éternelle. Ce n'est pas suffisant de croire des faits à propos de Christ, la Bible dit que même Satan et les démons croient en Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu et ne lui obéissent pas. La preuve d'une vraie foi qui sauve est une obéissance à Dieu qui résulte en l'aimer parce qu'il nous a aimés en premier. Et regardez ce qu'il dit. Les démons croient mais ils n'obéissent pas et n'aiment pas Dieu, vous devez aimer et obéir à Dieu pour être sauvés. Vous avez entendu ça. Vous devez faire cette décision de vous détourner de vos péchés, donc laissez-moi revoir ça encore. L'Évangile est une demande sur ta vie. Vraiment. Je ne me rappelle pas un Corinthiens 15 expliquant une demande comme ça. De plus, frère, je vous déclare l'Évangile que je vous ai prêché, lequel vous avez aussi reçu, qui est une demande sur votre vie. C'est une demande que vous fassiez une décision. De vous détourner de vos péchés et suivre le Christ. Et lui obéir. C'est appelé un salut par les œuvres. Au cas où quelqu'un n'aurait pas suivi. Écoutez, vous devez être d'accord avec Dieu que vous êtes plein de péchés, lui confesser vos péchés. Et ensuite faire le choix de vous détourner de vos péchés pour poursuivre Christ. Ok, frère Charles, veux-tu représenter le Christ pour un instant Ok, donc, voilà la chose, je veux être sauvé donc je vais sur le site de ce pasteur Adam Tyson. Voilà mon péché ici. Je dois me détourner de mes péchés, je dois suivre Christ, je veux que tu cours loin de moi. Vas-y. Ok, continue, plus vite, plus vite, bien, plus vite, c'est le salut selon Adam Tyson. Voilà, je poursuis Christ. Voilà. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir jusqu'à la fin, je suis à bout de souffle. Est-ce que je peux endurer Est-ce que je peux endurer J'y étais presque. Quel type de plan du salut ridicule dit que vous êtes sauvé en poursuivant Christ Poursuis Christ et tu seras sauvé. Pourchasse-le et tu seras sauvé, cours-lui après et tu seras sauvé, cours un marathon après Christ si tu endures tu seras sauvé. C'est la crème du salut par les œuvres. La pomme ne tombe jamais loin du pommier, étant donné qu'il vient de l'université de John MacArthur. C'est le pasteur de Kenny West. Est-ce que ce pasteur est sauvé La dernière fois que j'ai vérifié, le disciple n'est pas au-dessus de son maître ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Et la dernière fois que j'ai vérifié, un arbre corrompu produit du mauvais fruit. De leur confession de foi. Nous croyons que la repentance est un cadeau de Dieu qu'il fait à tous ceux qu'il a appelés des ténèbres à la lumière. La repentance est du chagrin lourdement ressenti produisant une confession des péchés et un demi-tour complet à Dieu. La repentance implique un engagement sincère à abandonner tout péché connu et à marcher en obéissance totale à Christ. C'est ce que ce gars dit nécessaire pour être sauvé. Vous avez entendu ça Je veux dire, vous devez abandonner tout péché connu. Et marcher en obéissance totale à Christ. Mais ce gars nous dit Kenny est sauvé. Donc je devine que selon lui Kenny a abandonné tout péché connu. Et marche en obéissance totale à Christ. Mais ils disent, nous devons attendre et voir, ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour qu'il soit en obéissance totale. C'est un salut par les œuvres, c'est ce que c'est. C'est la doctrine de la grâce. Oui, exact, c'est la doctrine de la course. Qui court après Jésus. Ils essaient de l'attraper, ils essaient de le poursuivre. Suivez-le avec un style de vie obéissant, la repentance est une compréhension totale que le péché est mauvais. Et une approbation émotionnelle de ce que la Bible enseigne à propos du péché. Selon ce gars, vous devez être dans tous vos états à cause de ça. Vous ne pouvez pas être comme un Indien et être comme moi, croire Jésus. Vous devez être comme, je suis tellement désolé Dieu. Vous ne pouvez pas juste croire en Jésus. Vous savez, la Bible dit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. » Vous savez ce que la Bible dit. Et quiconque veut, qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. Mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mangez du pain de vie, je suis le pain de vie, je suis la porte, si un homme entre par moi, il sera sauvé. Les amis, c'est facile d'être sauvé, quiconque croit en lui. Ce n'est pas des œuvres. Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante, mais à celui qui n'œuvre pas. Mais qui croire en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture.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 Étant donné que l'actuel événement du service de dimanche a fait le vœu d'arrêter de faire de la musique séculaire en faveur de musique chrétienne uniquement. West s'est entièrement engagé dans sa foi en devenant un converti chrétien et cela tombe parfaitement avec ses récents exploits. Le pasteur de Kenny, Adam Tyson, fait allusion à cette nouvelle direction en révélant comment West réagit aux personnes jurant en sa présence. Si quelqu'un jure en sa présence. Je l'ai entendu dire plusieurs fois. Et mec. Tu ne peux pas insulter quand tu es avec moi. Je suis un chrétien né de nouveau. Tyson a dit sur l'émission Pure Flix. Je veux dire. Qui va dire ça s'il ne signifie pas qu'il veut que Christ soit exalté dans tout ce qu'il fait. Vous écoutez ce pasteur. Un petit peu différent de sa confession de foi. Un peu différent que son plan du salut sur son site. Le plan du salut sur son site c'est tu ferais mieux de te détourner de tout péché connu. Tu ferais mieux de détester le péché. Là c'est juste mec. Kenny est offensé par les jurons maintenant. Je veux dire, qui ferait ça s'il n'était pas vraiment sauvé. La preuve que Kenny West est sauvé selon ce pasteur, je veux dire. Je l'ai entendu dire à quelqu'un de ne pas jurer. C'est un sermon clairement égaré, il est clairement sauvé. Bâtard, oups désolé. Tous les jurons qui sont dans la Bible. Comme bâtard, damné, ils sont tous dans la Bible. Désolé Camion Poubelle et Kenny West. Évidemment il y a d'autres choses obscènes que nous ne devrions jamais dire, ne vous y trompez pas. Mais, voilà ce que la Bible dit ici. Non pas ce que la Bible dit, désolé, c'est ce que mes notes. À propos de ce singletis, disent Je retourne à la Bible dans un instant. À partir de maintenant, il m'a dit, il m'a dit qu'à partir de maintenant tout ce que je veux faire c'est servir Christ. Je veux que toutes les chansons que je chante aient une partie de mon témoignage, d'inclure l'Évangile. Il a dit qu'il voulait que chaque chanson qu'il chante inclue l'Évangile. Les amis, j'ai lu les paroles de toutes les chansons sur son nouvel album. Pas une seule ne touche même à présenter l'Évangile. Aucune n'y touche même. Il y en a une où il répète Jésus est Seigneur et tout genou doit plier, Jésus est Seigneur. Il n'y a rien qui explique quoi que ce soit à propos du plan du salut. Il n'y a rien à propos des histoires des évangiles, il ne s'en approche même pas. Comme ta chanson sur Dieu. Où tu jures par Dieu que tu es le plus grand artiste qui n'est jamais existé. Et à propos de cette chanson sur le chic fila. Et à propos de cette chanson sur le chic fila. Ça parlait vraiment de l'évangile. Dans une limonade, tu es mon chic fila, c'est une rime stupide. Je pourrais rapper mieux que cela et je suis aussi blanc que neige. Mot puissant de son témoignage né de nouveau. Alors j'ai regardé quel est le témoignage de Kenny West. Je veux dire tout le monde en parle. J'ai donc cherché partout sur internet pour son témoignage. J'ai trouvé une vidéo. Intitulée, témoignage, né de nouveau. Plus d'un million de vues sur cette vidéo. J'ai écrit toutes les choses les plus spirituelles de son témoignage, les choses les plus spirituelles qui s'y trouvaient, d'accord. Et la plupart de ces choses étaient. Comme des pensées sans signification. Et cela va sembler incohérent, mais c'est comme cela, c'était très incohérent. Voici la plupart des choses spirituelles que j'ai pu en retirer. Les phrases les plus spirituelles, vous pouvez écouter vous même et vous serez d'accord, ce sont les choses les plus spirituelles qu'il a dit. Ou épargnez-vous le problème. Je l'ai vu faire des miracles dans ma vie. Oh c'est une présentation claire de l'évangile ou un témoignage de salut que j'ai jamais entendu. Rien ne bat Dieu et il agit ainsi, rien ne bat Dieu, louou. Et la foule s'acclame, rien ne bat Dieu. C'est son témoignage de sa lune et de nouveau, rien ne bat Dieu. Je l'ai vu faire des miracles dans ma vie. Être radicalement au service du Christ en tant que culture unique que je souhaite connaître. Notre Père Christ Jésus notre Seigneur, merci beaucoup de m'avoir amené à la maison où ma mère a rencontré mon Père. Où ma mère a rencontré mon Père. Merci de m'avoir sauvé, pour m'avoir reconstitué, pour m'avoir délivré. Quand j'ai appris sur toi et que je me suis rapproché de toi, je me suis rapproché de mes enfants, je me suis rapproché de ma famille. Car le diable m'a fait poursuivre une statue en or. Le diable m'a fait poursuivre des voitures, le diable m'a fait poursuivre de l'argent. Mais le pouvoir de Dieu ne peut pas être calculé par un nombre. C'est Dieu en nous, c'est Dieu dans une famille, c'est Dieu dans nos amitiés avec lesquelles nous nous tenons mutuellement responsables. Si vous voyez quelqu'un dormir, vous lui dites... C'est cela, c'est ce que j'ai obtenu. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'Évangile Quelqu'un peut-il me dire Oh j'ai été sauvé, j'ai été livré, j'ai été reconstitué. Cela n'a même pas de sens, mais bon. Comment es-tu reconstitué Qu'est-ce que cela signifie J'ai été reconstitué. Qu'est-ce que cela signifie Ô oh Dieu a fait des miracles dans ma vie, oh il est tellement spirituel. » Être radicalement au service du Christ. Rien à propos d'eux. Voici un verset de la Bible. Alors que quelqu'un m'explique. Si Kenny est supposément dédié à la prédication de l'Évangile, pourquoi aucune de ses chansons ne parle de l'Évangile ou n'enseigne rien Ce sont juste des chants d'eux, « Notre Dieu est un Dieu génial ». Des chansons pourries, des détritus. Rien de doctrinal ou sur la Bible, ni sur le sujet de la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ, la justification par la foi, voici comment nous sommes sauvés. Voici ce que nous devons faire pour être sauvés. Quand se lève-t-il et dit-il, et Voici comment j'ai été sauvé, voici ce que j'ai fait pour être sauvé. Voici ce que le salut signifie pour moi. Voici ce que cela signifie quand je dis que je suis sauvé. Juste donner des versets de la Bible ou expliquer ce en quoi il croit. Non, rien. Vous ne pouvez. J'ai cherché toute la journée, il n'y a rien. C'est tout ce que je peux trouver. Ce que je viens de vous lire est la chose la plus proche que j'ai pu trouver comme témoignage de salut. Non seulement cela. Mais il reprend les personnes qui sont contre les Mormons ou les catholiques, car ils croient que nous avons tous le même évangile. Voici un article que j'ai trouvé intitulé « Kenny West défend les Mormons, les catholiques et TDG X » et dit « Nous avons tous le même évangile ». Ainsi, vous avez TDGX, ce modaliste unitarien hérétique qui renie la Trinité. Et vous avez les Mormons et les catholiques. Selon Kenny. Nous avons tous le même évangile. Écoutez cette citation et je l'ai écouté dire cela de mes propres oreilles. J'ai écouté cela dans une vidéo YouTube. Et cela va être tout un tas de gens qui me reprennent, tu n'étais pas supposé mentionner cela dans ton service du dimanche. Mais Dieu a mis cela dans mon cœur. J'ai de la famille sous les verrous. Et ensuite des pasteurs veulent parler à propos de TDGX qui dit cela. Qu'est-ce que le fait qu'il est de la famille emprisonnée a à avoir avec les pasteurs réprimandant TDGX. Ce gars est un fou. Il dit, oh et est-ce que j'ai mentionné que je suis black et j'ai de la famille emprisonnée et j'ai été maltraité, car je suis black. Toutes ces paroles parlent du fait qu'il est black et c'est pourquoi. Les gens ne veulent pas l'accepter. Et écoutez ce qu'il dit, voici le reste, bétine. Il n'est pas sauvé. Vous savez, les gens disent, au TDG que ça dit cela, il n'est pas sauvé, il n'est pas biblique. Mais ils ne peuvent pas vous dire un pasteur black qu'ils aiment. Vous voyez comme ils tournent tout à propos de la race. Ils ne peuvent pas vous dire un pasteur black qu'ils aiment. J'aime Caleb, c'est un pasteur black que j'aime. Non pasteur, mais prêcheur. Il a fait de bons sermons. Et, devient un pasteur black que nous aimons. Non, je plaisante. Quel genre de débilité est-ce? Je dirais Oscar Peter Bougard, mais d'où il vient il ne le considère pas black, car il n'est pas assez noir. En Amérique, il est black, quand il vient ici il serait black. Mais là-bas, il est considéré coloré en Afrique du Sud. Mais fondamentalement, yeah, mais il n'aime pas TDGX, car il est black. Non nous n'aimons pas TDGX, car il renie la Trinité. Et parce qu'il est un espèce d'enseignant stupide qui passe à la TV et qui prêche des mensonges, c'est pour ça. Je me fiche qu'il soit violet, orange ou à pois. Mais ils ne peuvent pas vous donner un pasteur black qu'ils aiment. C'est une division dans la chrétienté. C'est ce que j'ai vu depuis que je suis sauvé. Je suis un convertito. Je suis juste en scène, je suis Yé. Yeah. Alors il s'appelle toujours lui-même Jésus yeah, c'est aussi pour yé yeah, C'est son surnom. Je suis Yé. Yeah. Voici ce que je vois. Si vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, vous connaissez l'Évangile. C'est l'Évangile. Non ce n'est pas l'Évangile Ce n'est pas l'Évangile est que Jésus-Christ est né d'une Vierge, a vécu une vie parfaite sans péché, est mort sur la croix, a été enseveli et est ressuscité, et offre l'Évangile gratuitement. Regardez, le message complet est l'Évangile. Vous ne pouvez pas juste isoler, ou oh, vous croyez que Jésus est mort sur la croix, c'est l'Évangile. Ok donc fondamentalement. à peu près tous les athées du monde je suppose, croient l'Évangile alors. Car chaque athée dans le monde croit que Jésus est mort sur la croix. Ai-je raison Ne croit-il pas Les Juifs et le Talmud ne croient-ils pas que Jésus est mort sur la croix Oui, c'est un criminel qui a été exécuté. Et, tant que vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, vous connaissez l'évangile. C'est l'évangile Non, mes amis. Il y a plus dans l'évangile que cela. L'évangile est à propos de comment nous devenons sauvés, c'est à propos du message complet, ok et j'ai fait un sermon dans le passé qui prouve cela bibliquement, intitulé « La définition de l'Évangile ». Beaucoup de personnes pensent « Oh l'Évangile est seulement la mort, l'ensevelissement et la résurrection, c'est tout ». Non, c'est le point crucial de l'Évangile, sans jeu de mots. Mais devinez quoi L'entièreté du message de l'œuvre. Rédemptrice de Christ et l'Évangile. Ainsi, vous ne pouvez pas juste ne jamais rien mentionner sur comment être sauvé et proclamer que les mormons sont sauvés. Catholiques sont sauvés. Les amis, les mormons et les catholiques sont non sauvés. Et vous savez typiquement quand vous parlez à des personnes qui disent « Oui, les Mormons sont sauvés, les catholiques sont sauvés », vous parlez à une personne non sauvée. Quand est-ce la dernière fois que vous avez parlé à une personne sauvée qui a dit que les Mormons sont sauvés Les catholiques sont sauvés. Qui a déjà parlé à quelqu'un qui est sauvé qui a dit « Oui, les Mormons et les catholiques sont sauvés ». C'est ce que les personnes non sauvées disent quand ils pensent que tout le monde est sauvé. Ne me dites pas que les Mormons ont un livre ajouté. Oui, je vais te dire qu'ils ont un livre ajouté. Kenny West, si tu écoutes, les Mormons ont un livre ajouté. Désolé pour cela Kenny. Ne me dites pas que les Mormons ont un livre ajouté et que les catholiques font cela. C'est simple, les chrétiens rendent cela trop compliqué aux personnes pour rejoindre et être impliqués dans cela. Rejoindre et être impliqué dans quoi Un pull à 225 dollars. Rejoindre et être impliqué dans quoi 182 dollars un pantalon de survêtement. Rejoindre et être impliqué dans quoi Achetez votre nouvel album. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose, vous vous dites, oh je pense toujours qu'il est sauvé. Basé sur quoi Il n'y a rien qui sort de sa bouche qui même indique en quelque sorte qu'il pourrait vraiment être sauvé. Tout est pourri. De l'abondance de la bouche. S'il avait Jésus dans son cœur et il est si impliqué tous les jours et dans toutes ses chansons. Quelque chose de pieux ne sortirait-il pas de sa bouche à un certain moment où il expliquerait, et, voici ce que je veux dire. Il réunit des millions de personnes ensemble. N'est-ce pas Il a des millions de personnes qui se rassemblent en live stream. Vous pouvez le voir sur scène avec des milliers et des dizaines de milliers de personnes rassemblées. Des millions de personnes en live stream regardant sur YouTube. Et qu'est-ce qu'il dit Est-ce qu'il se lève et dit, écoutez, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il est ressuscité des morts trois jours plus tard, la Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son seul Fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dire quelque chose comme cela, combien de temps cela m'a pris 30 secondes Il se lève pour 12 minutes, c'est juste. Personne ne bat Dieu. Notre Père, cher Christ Jésus merci pour ma mère qui a rencontré mon Père. Et m'avoir mis dans la maison où ma mère a rencontré mon père et m'a mis au monde, car je suis Dieu. Fondamentalement ce qu'il dit. Je veux dire, le plus gros de ce qu'il dit est que son père a permis à sa mère d'être enceinte. Car c'est ce dont il se soucie. C'est son témoignage, aller sur son témoignage et il remercie Dieu du fait qu'il soit né. Car il est le cadeau de Dieu au monde. C'est un malade. Et vous savez quoi, si vous pensez que Kenny West est sauvé, vous êtes un complet idiot. Si vous pensez que Kenny West sert Dieu ou loue Dieu ou glorifie Dieu ou fait des grandes choses pour Dieu, vous êtes complètement idiot. Vous n'avez aucun discernement. Vous savez quoi, vous pourrez aussi dire que les catholiques et les mormons sont sauvés. Je veux dire qu'il y aurait plus de chances que des catholiques ou des mormons aillent au paradis que ce genre de pourriture. Et nous savons qu'ils n'y vont pas. Et vous vous dites, oh je pense toujours qu'il est sauvé. D'accord. Donc il est sauvé. Et c'est ce qu'il doit faire, ne pas rejoindre une église, ne pas écouter quelqu'un d'autre, mais juste. Créer sa propre église maintenant. Vous savez ce que la Bible dit en Jacques 3. Cela dit, mes frères, ne soyez pas beaucoup de maîtres, sachant que nous recevrons la plus grande condamnation. Et donc si vous vous levez et vous désignez comme enseignant de la parole de Dieu, vous devez être prêt à être condamné. Si vous vous levez et dites ce genre de débilité, ne me dites pas que les Mormons ont un livre ajouté. Assieds-toi et ferme-la. Vous levez et prêchez. Vous vous dites tu sembles enragé. Regardez cela me rend furieux. De voir le nom de mon Seigneur être sali. De voir un CD sortir qui a une entière chanson prononçant le nom de Dieu en vain encore et encore. Se moquant de la chrétienté, se moquant des choses de Dieu. Vous savez ce n'est pas différent qu'en 1958 que ce sale Little Richard a dit. Je ne ferai plus de la musique profane. Je vais prêcher l'évangile maintenant. Pas vrai. Ce sodomite Little Richard en 1958 a promis de quitter le rock and roll et prêcher l'évangile pour trois ou quatre mois. Avant qu'ils ne reviennent au même détritus. Car tout ce qu'ils font est de faire une moquerie des choses de Dieu. Ils se moquent de Jésus-Christ, ils se moquent de notre sauveur. Ils font des marchandises des gens stupides qui sont prêts à mettre 225 dollars pour un sweet saint-esprit. Il n'y a rien de sincère chez ce gars. Et les chrétiens tombent dans le panneau. Oh c'est trop bien. C'est notre homme. Diplômé de MacArthur. Y a Calvin, y est Tulipe. Quel genre de est-ce Regardez, vous pensez peut-être que je suis grossier ce soir. Vous savez quoi cela s'appelle juste prêcher durement. Lisez la Bible et lisez les prophètes de Dieu dans la Bible. Il crie, il hurle et utilise un langage dur. Et je n'ai pas utilisé un seul mot ce soir qui est offensant qui n'est pas dans la Bible. Et si cela vous offense, c'est probablement parce que cela s'applique à vous. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ces stars d'Hollywood charlatans, si vous regardez à eux pour un réveil à venir, vous regardez au mauvais endroit. Dieu n'a aucun respect pour ces gens. Dieu regarde en bas et il voit l'église locale où les gens viennent et chantent des louanges à Dieu, qui ont une doctrine saine. Nous ne chantons pas des chants à propos de chick -fil -A au service aujourd'hui. Nous ne chantons pas à propos de la limonade. Nous ne chantons pas à propos du fait que nous sommes les meilleurs et toutes ces choses. Nous chantons des chants qui sont doctrinales. Des chants justes, nous lisons la parole de Dieu, un chapitre entier. Nous prêchons ce que la Bible dit, nous apprenons des doctrines. Nous allons dehors frapper aux portes pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Je suppose que pour les calvinistes, c'est leur seul espoir d'évangélisation, 99,9% n'allant pas évangéliser. Trouver un calviniste qui va évangéliser est comme trouver un ptérodactyle ou autre. Je veux dire c'est quelque part dehors, peut-être. Et j'ai vu quelques calvinistes aller évangéliser, moins d'un centième de pourcent y vont. Et ils sont comme, ce n'est pas vrai, Jonathan Edward. Oui, vous revenez à plusieurs centaines d'années. Pour trouver un exemple d'un calviniste qui évangélise. La raison pour laquelle les calvinistes se mangent cela avec fourchette et cuillère. Et parce que c'est leur voie pour faire connaître l'évangile par Kenny West. Ai-je raison Je veux dire, vont-ils frapper à toutes les portes de Placerita, California Vont-ils frapper à toutes les portes à Santa Clara Je n'espère pas. Car s'ils le font, ils disent des mensonges car ils n'ont pas le bon salut selon ce que dit leur profession de foi d'église. Ou ils ont un total salut par les œuvres, un salut Lordship Salvation. Ou ils ont un total salut par les œuvres, un salut Lordship Salvation. Non, je suppose que leur plan est de laisser Kenny prendre en main. Prêchant un sermonnet à Brad Pitt et Justine Bieber. Et David Letterman. Chez l'exclusif regroupement de l'élite d'Hollywood de Kenny ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Écoutez, toutes les églises qui sont pour une élite. Fondamentalement, où vous avez besoin d'être invité. Vous voyez ce que je veux dire. Toute église qui sont seulement pour les riches et célèbres est une abomination à Dieu. Car la maison de Dieu est censée être une maison de prière pour toutes les nations. La maison de Dieu est censée être une place où nous ne respectons pas le riche plus que le pauvre. Nous sommes tous sur le même seuil d'égalité à la croix. Ainsi, quelle est cette maison de marchandises abominable qu'il a Vous ne pouvez pas le voir, j'en ai vu assez. De ce qui sort de sa bouche. Baissons nos têtes et ayons un mot de prière. Père, nous vous remercions beaucoup pour votre parole Seigneur qui nous avertit à propos de ces gens qui font de la marchandise de nous. Qui pratiquent la convoitise. Et Seigneur, merci de nous dire que tout ce que nous devons faire est de regarder à ces mots. Et nous pouvons voir. Seigneur, aidez cette stupide nation crédule à se mettre en règle avec Dieu. Et de chasser de la ville Kenny. Pour cette abomination de fausse chrétienté qui nous entoure. Et Seigneur nous savons que si toute autre personne. avait une église qui ressemble à Kenny, tout le monde airait cela et penserait que c'est une blague. Mais parce que c'est Kenny. Ils sont excités. Seigneur, vous n'êtes pas un respecteur de personne. Et Seigneur aidez-nous à ne pas être un respecteur de personne. Aidez-nous à considérer toutes les personnes pauvres et personnes riches de la même façon. Vous les avez toutes créées. Et vous les aimez toutes de la même manière. Aidez-nous, Seigneur, à ne pas être trompés, et aidez-nous à vous plaire et à gagner des âmes à Christ, et nous prions au nom de Jésus, Amen.